Dans cet exercice, nous devons faire un diagramme d'évolution dans le temps du nombre de personnes nées en fonction des années de naissance. Nous prenons donc euh, les années de naissance en tant que référence. Et là, je vais les corréler avec le nombre de, de femmes qui sont nées aux différentes périodes. Nous cliquons sur le bouton Diagramme. quelque chose d'adapté donc soit un histogramme ou là je vais prendre des lignes par exemple la deuxième étape dans plage de données je vais utiliser la première colonne comme étiquette donc la première colonne étant celle ci et les étiquettes vont s'indiquer en bas Directement aller sur élément de diagramme, mettre un titre. Alors l'axe X qui est celui-ci ce sont donc les années et l'axe Y le nombre de naissances. Et voilà. Donc, si nous voulons enlever euh, la légende ici puisque c'est déjà indiqué dans le titre. Est possible euh, de cliquer sur ce bouton afficher ou masquer la légende